Son premier message, donc, c'était « Salut, tu vas bien <rire> !» Nous sommes passés en, en visio, assez naturel, mais bien sûr, avant de lancer l'appel, je me suis regardé deux, trois fois dans le miroir. Le confinement est, euh, est arrivé, on a fait mi-chemin. joue à cache-cache un peu avec un éventuel contrôle de, de gendarmerie. On a bravé quand même pas mal d'interdits. On s'est installé ensemble à peine six mois après notre début de relation. J'ai en effet changé de métier. Du paramédical, je me retrouve dans le milieu de la viticulture. On s'entend tellement bien. Ça nous paraissait complètement naturel qu'elle vienne travailler avec nous. Et en fin d'année, le mariage. Moi, je ne suis pas spécialement pour le mariage. C'est vraiment elle qui m'a fait, fait changer de vie. Il n'y en a pas 50 qui auraient pu me faire changer de vie.